extérieur. Euh, votre chien essaye de sauter sur les jambes vous pouvez euh, vous pouvez croiser. Il le fait euh, certainement de façon euh, amicale mais en grandissant bah, cela devient euh, gênant Lors de notre dernier sondage vous avez demandé à ce qu'on puisse traiter dans une prochaine vidéo sur la façon de canaliser un chien qui saute. Tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener un chien à nous sauter dessus, à sauter sur les gens en extérieur. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que très souvent, ce comportement, c'est l'humain qui l'a appris au chien. Comment ça Lorsqu'il était tout petit, il est très fréquent qu'un chiot soit caressé alors qu'il décolle les pattes du sol pour les poser sur nous. Alors bien évidemment, il va les poser au début sur les tibias, il est tout petit, voire jusqu'au genou, mais il est tellement craquant qu'on se rend pas forcément compte de la problématique que ça va créer quand le chien fera 30-40 kg qu'il aura les pattes mouillées euh, et, et qu'il posera les pattes sur vos invités, sur des gens que vous croiserez dans la rue, qui euh, n'apprécieront pas au fil du temps, car euh, arrivés à 7, 8, 9 mois, ils le, re, ils le trouveront peut-être beaucoup moins mignon qu'à deux mois. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est déjà que ce comportement, souvent, a été appris par l'homme ou renforcé par l'homme qui a caressé un chien, qui avait un comportement euh, bah, pas souhaité. Sans être forcément caressé, le chien va sauter pour faire une demande d'attention. Des chiens parfois sont tellement brutaux dans la façon d'interagir entre eux que euh, repousser celui-ci lorsqu'il vous saute dessus va euh, répondre de façon positive à, à sa demande. Il cherchait à obtenir de l'attention, on le repousse, mais comme pour lui, c'est comme un jeu. Eh ben, on va renforcer involontairement, bien sûr, le comportement gênant. Dans cette vidéo, je vais vous apporter euh, des conseils dans deux situations. Un chien qui saute alors qu'on est dans la rue, qui saute sur les gens que l'on peut croiser. Et le chien qui saute dans la maison, sur vous, sur les invités. Avant d'aborder ces deux points, il va falloir être cohérent. C'est-à-dire qu'on doit toujours apporter la même réponse. Votre chien ou votre chiot n'aura pas la capacité d'analyser la situation, de voir que là vous êtes habillé en blanc, prêt à sortir et qu'il ne faut surtout pas qu'il vous saute dessus ou qu'il a des pattes mouillées parce qu'aujourd'hui il a plu et que là ça ne va pas être possible alors qu'une heure avant on acceptait le comportement. Donc donnez toujours la même réponse, ce comportement là ne doit jamais être validé, renforcé de votre part et tout le monde doit agir de cette façon-là. La cohérence, c'est aussi que tout le monde applique les mêmes règles envers le chien dans la maison. Donc, bien sûr, à vous de briefer également vos amis pour qu'ils bah, ne démolissent pas un petit peu le travail que vous faites afin d'éteindre le, le comportement gênant qui est de, de sauter. Donc, première situation, en extérieur. Euh, votre chien essaye de sauter sur les gens que vous pouvez, euh, vous pouvez croiser. Il le fait euh, certainement de façon euh, amicale, mais en grandissant, bah, cela devient euh, gênant et peut-être même les mêmes personnes qui trouvaient ça sympa, bah, maintenant, euh, n'apprécient pas du tout ce comportement et vous regardent de, de travers. Alors, on, on va essayer d'entraîner notre chien euh, à, à deux choses. Déjà, pouvoir passer son chemin, ne pas s'arrêter, alors qu'il a envie d'aller voir des gens. Si tout petit, dès qu'on croise quelqu'un, même s'il est très mignon, même si... Bah vous, vous avez bien envie que les gens puissent rentrer en contact avec lui pour qu'il soit sociable. il faut lui apprendre que l'on ne s'arrête pas systématiquement après quelqu'un, après un humain qui va attirer son attention, mais qu'on doit continuer notre chemin sans être rentré en contact avec cet individu. Donc obligez votre chiot à vous suivre, sollicitez-le alors qu'il essaye d'aller vers quelqu'un qui a envie d'y aller, vous l'incitez à venir, bien sûr la laisse est indispensable et vous allez récompenser le fait qu'il décroche de cette personne et choisisse au final de venir vers vous. En faisant ça, votre chiot va intégrer que de vous suivre et que de se détourner de cette personne peut-être vers qui il aurait sauté et récompensé par une caresse, une friandise, un jeu. Si vous voulez l'autoriser à entrer en contact avec une personne, une connaissance de façon, on va dire, anecdotique. Pour qu'il soit sociable, familiarisé à l'humain, mettez une règle, demandez-lui de s'asseoir, qu'il soit calme et qu'il attende votre feu vert. Un « ok »,« allez »,« va », un mot qui signifie « libération » et tu peux y aller. Ça, c'est indispensable. Il va ainsi intégrer que pour aller voir quelqu'un et être caressé, je dois être calme et me maîtriser. Pour ce qui est du chien, qui va sauter dans la maison, sur vos invités, sur vous quand vous rentrez. On va essayer d'appliquer un petit peu la même méthode que on a vu en extérieur, euh, mais avec des outils différents. La première chose qu'il va falloir essayer de faire, c'est ne plus renforcer ce comportement. Votre chien cherche à attirer l'attention en vous sautant dessus, donnez-lui donc de l'ignorance, pour que bah, ce comportement soit plus nourri. Il suffit de le disputer pour qu'en fait il soit content parce qu'on lui a parlé dans certains cas. Sur des chiens qui sont peu sensibles ainsi à la voix, disputer renforcera le comportement puisqu'il a réussi à attirer l'attention. Donc faites comme si elle n'existait pas jusqu'à ce qu'il se calme et une fois qu'il se sera calmé et découragé, vous pouvez l'appeler et lui accorder une caresse, un câlin. En imposant qu'il reste calme, sinon on stoppe tout de suite à nouveau l'interaction. Certains chiens vont avoir le comportement de saut tellement ancré que l'ignorance ne sera pas suffisante. Dans ce genre de cas, il faudra passer sur un apprentissage d'un autre exercice. S'asseoir doit devenir la règle avant de rentrer en contact aller à sa place doit devenir la règle quand quelqu'un arrive chez vous et y rester et on sortira que quand on sera calme. Cela va mettre en quelque sorte une phase tampon, va permettre à votre chien d'évacuer son excitation de manière euh, progressive alors qu'il peut observer la personne qui est à sa place pour ensuite pouvoir rentrer en contact avec elle. Voilà les quelques conseils que je pouvais vous apporter sur euh, la façon de canaliser un chien qui a tendance à, à sauter. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut intéresser certaines de, de vos connaissances, à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook pour ne louper aucun de, de nos conseils. Et si jamais vous rencontrez des difficultés et que vous souhaitez l'aide d'un éducateur et comportementaliste canin, allez sur notre site www.respedogs.fr et faites une demande d'évaluation. Si le comportement canin vous passionne et que vous souhaitez devenir comportementaliste, allez voir l'onglet formation pour voir toutes les formations que je propose. En éducation canine à bientôt pour une nouvelle vidéo